Eh bien bonjour à tous et à tous. Donc nous voici donc sur l'application verticale euh, avec le slogan euh, c'est tout beau, c'est tout chaud, euh, Chocalo. à euh, Donc euh, <coughs> verticale c'est quoi Et eh bah ben, a priori c'est le tout nouveau YouTube. Euh... Enfin non non techniquement non. C'est pas un YouTube j'ai expliqué pourquoi dans la vidéo. Mais en gros de ce que j'ai compris c'est euh, une application où euh, des youtubers euh, assez connus comme acid ou Maxence ou Seb Lafrite et tout, euh, qui font des vidéos avec euh, ceux qui ont euh, pour de l'humour, il euh, y a plein de trucs, vraiment, enfin pour l'instant, non, il n'y a pas beaucoup de trucs vu que l'application est sortie il y a peu de temps, mais c'est sympa. genre pour, Par exemple, on a euh, double image, des photos qui parlent. En gros, il y a euh, deux images, genre il y a deux persos, genre là on pouvait le voir, il y a The Kairi et euh, Kenny, et chacun ils sont assignés à une photo, et du coup, bah, ils essaient de faire parler tout ça en totale improvisation. Texte à trous, bah comme euh, vous l'avez compris dans le titre, bah, c'est des textes à trous. Du coup, bah voilà, et l'application, bah, elle veut euh, au fur du temps, tu vois, s'étendre. Euh, par exemple, là, on voyait Amin, In the Panda, Maxence, etc. Mais dans plusieurs mois, on verra sûrement du Cyprien et du Squeezie. Et c'est sympa parce que genre en gros, il n'y a pas genre Jean-Mi 13 qui va sortir un petit fit avec euh, euh, Caroline du 9-4, tu vois, par exemple. En gros, c'est des vidéos bien montées et tout. Fin, voilà, c'est sympa, ça a été créé bah, par euh, Sofia, c'est le mec là qui fait des doublages euh, avec des gens hein, et tout. Et du coup, bah, voilà, en gros, alors là, mes impressions sur l'application, bah ça ressemble beaucoup à Netflix. On hein, va pas se le cacher, c'est un côté Netflix, mais au moins, tu vois, ça fait un côté stylé, tu vois. Et euh, les miniatures, elles sont vraiment stylées, j'adore. Oh là là, moi, vrai, je suis un mec qui adore de faire des miniatures et tout, mais là, les miniatures, elles sont vraiment sympathiques. Et alors, euh, on a quatre catégories, bah, le menu euh, d'accueil. Ensuite, nos abonnements. Bon, aucun abonnement parce que j'ai envie de créer ma chaîne et je pas envie de m'abonner, tu vois. Bon, c'est gratuit, évidemment, mais bon, voilà. Les recherches. Bon, il n'y a, a pas masse truc pour l'instant. Je répète que c'est tout frais, tout chaud. Euh, et on a euh, diffusion. Donc, il y aura forcément bah, bientôt des, des lives sur Vertical et tout. Ah oui, Vertical. Pourquoi Vertical Parce que toutes les vidéos, bah, ils sont à la verticale. Tu regardes comme ça droit. Et vraiment, c'est un truc sympa parce que genre un peu à la façon d'un Snapchat, tu vois, c'est... Euh Genre, t'as beaucoup de jeunes qui vont sur Snapchat et tout pour euh, regarder des stories et tout. Et ben là, ça fait un petit truc stylé, mais avec euh, les youtubeurs qu'on aime bien et qu'on apprécie. Et ça parle un truc comme quoi euh, des nouvelles vidéos chaque jour, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc. Euh, ils sont chauds, les mecs, tu vois. Vous pouvez créer un compte, évidemment, mais vous pouvez pas uploader de vidéos parce que, comme je l'ai dit au début, voilà, et il y a même l'historique et tout. Est-ce qu'on peut le supprimer <rire> De toute façon, il n'y aura pas de quoi le supprimer parce que je rappelle que c'est genre. Euh, c'est une plateforme de vidéos clean. Genre là en gros t'auras pas une petite vidéo genre abonnez-vous je rends ou une vidéo crack comment craquer Netflix Genre déjà y a pas de miniature putaclic tu vois vraiment c'est sympa Et je me dis qu'à la longue ça pourrait vraiment être un truc cool genre quand t'es dans ton lit t'as la flemme Tu regarder des vidéos à l'horizontale tu vois genre d'aller sur Youtube et tout toucher tes vidéos Bah tu vas sur vertical et tu regardes des petits, euh, des petits sketchs sympathiques qui durent 2-3 minutes Vraiment y il a, a du sympathique c'est beau c'est neuf C'était quoi déjà ton le slogan on va aller le voir Allez, ah, ouais. c'est tout beau tout nouveau et c'est gratuit. Bon en tout cas c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez télécharger Vertical dans la description. C'est une application qui à la longue sera vraiment très euh, très sympa. Vraiment très sympa. Je, le, je la sens bien cette application. Enfin bref. Si t'as aimé tu magestes, si t'as pas aimé tu n'ai rien, n'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo. Bye